Maman, maman, maman, s'il te plaît. Oh merde, <rire> vas-y, continue. Vas continue. Yo la c'est et Shakes, bienvenue sur la OVPT pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo IRL assez spéciale. On se retrouve avec Sevenix. Salut tout le monde. Clément ou Xialef. James. Yo. Yo, Gato. Bonjour. Malheureusement, une personne qui a pas pu venir et que Allez, vous aimez toujours et que Junior que vous aimez tant, hein, bah malheureusement il est pas là. Envoyez-lui de l'amour dans les messages. Qu'est-ce Il est trop stylé. oh, oh Bref oh oh oh oh oh oh oh <rire> Du coup on va vous expliquer le fonds On va prendre une photo avec toi Y pas de problème, je Attends, c'est pas toi on a la vidéo de Prime Si si si c'est moi oh, oh putain Ouais oh, oh. oh je veux le micro frère Mais remets le correctement ouais je... Vas-y remets le Mais relève-toi Maman, s'il te plaît J'ai pas fait pour ça, hein. montagne, ça On fait pas en montage, ça donne a rien <rire> <de> fute <rire> Ok, ouais, du coup on va vous expliquer le concept rapidement, mais pour ça je vais laisser mon ami Yogato le faire. Tu perds, tu démumes une meuf sur l'instant. Voilà. Bref. Non, non c'est très nul comme explication. <rire> du <rire> coup, <rire> niveau équipe, qu'est-ce que ça donne On a Xialef avec Jojo. Ça bouge pas. Hein. Ensuite, on a euh, Yogato avec, euh, avec euh, Shakes. Ah Et enfin, il y a moi avec du coup Warren. Euh, voilà. Et du coup, niveau section des équipes, c'est Ryan qui va vous expliquer comment ça se passe. Alors. On est sur fifa les clubs ils sont placés par pays, donc on a pris les pays, on leur a assigné un numéro, on part sur un randomisateur, on met le numéro et le numéro est tiré au sort pour une équipe Attends, c'est le numéro du club Eh c'est grave galère, expliquez comment tu veux que je recommence, ah, bâtard C'est trop dur ah, là, tu de... Allez, mettez à porter les courses ah, bon, je... Attends, bon, on va porter les, les courses, on, on revient on, on va montrer comment on fait les courses, c'est un robot Regardez, il est tombé le PQ, il est nul à chier, votre pote. Regardez-moi ça. On avait un petit contre-temps, on a dû aller chercher les courses. Oui, oui. Ouais, elle oui, a raison. Aïman. Ah, <rire> il est bizarre, ton pote, quand il fait de la bise. <rire> il a fait quoi Il a fait quoi il, a fait... il est parti il, il, il a fait quoi Il a fait quoi Il fait quoi Il fait. Il se genre il, il, fait... il, il s'arrête à l'un. Il a encore frappé. <rire> non, il est trop con. Pourquoi t'as fait ça Il deux jours. Ah ouais, mais t'as fait une joue toi Faut non, lui faire fait un petit au biais ma Jinju Ah je sais pas qu'on me <rire> Kinjo Je me souviens plus Ah elle m'a quoi tu, tu vas faire les courses Je lui dis mais on, a, on manque de rien à la maison. Elle ah, m'a dit ouais comme ça tu ramènes Shyman. <rire> bon, on va prendre le tournage du ouais. coup les mecs. Go. Alors c'est moi et Johan, bien évidemment les deux meilleurs de la Célessao. Contre Contre du coup moi et Warren Ouais Warren, ouais. lâche ta manette, t'as la manette ouais. Numéro 3 ça correspond aux Pays-Bas Et prenez ah. ah. un club On est à, à, à il y a l'Ajax Bah Johan on va prendre l'Ajax, je sens on va, on va jouer avec l'Ajax Warren ça n'a pas une équipe de ouf ouais, Mais ouais, qu'est-ce ouais, que tu mange un brunis frère Il a déjà ouvert les bras. Je t'en 7 7 c'est quoi 7 C'est quoi 7 C'est Turquie, République d'Irlande Qu'est-ce qu'ils sont les Bruni Ils ont des stats on dirait mes notes en maths Tu les a Bah Non j'ai n'ai pas égalitaire. Bah non c'est pas mon problème Il y a pas de gestion d'équipe Yoann Yoann les Bruni dans son cul Marc elle a ce qu'il y a la balle On a perdu la balle tu et T'es pas obligé de me faire des... Ok Warren t'as la balle T'es tellement fou Plus ouf si... Fais partir fais partir. Heureusement que j'ai joué à FIFA Fais partir Fais partir Il a joué à Roalala Au moins de faire un bon tout Car Gardien comment tu fais toujours à R2 pour courir ça RAP RAP RAP mais t'as mis tout, en alternatif. Mais t'es en alternatif en plus! Mais t'es en alternatif! Pourquoi t'es le seul joueur du monde à jouer en alternatif, ils On va aller avoir un match d'entraînement. Encore le bleu. Ah mais mais y'a qui est ce lui aussi? Ça s'appelle Bin! Ça fait Bin! Mister. <rire> <bine. rire> <rire> <rire> Alors, Ryan, des pronostics? Attends, carré aussi. Ouais, C'est quoi vos pronostics? T'as oublié que je suis en alternatif. Je vois bien. Ah ouais! Moi je en 3 Moi, ouais. pronostic, je vois 0-0 et. Si ouais. <rire> 0-0 et, et l'Ajax il gagne le jour de l'année. Regarde pas fait. la flèche, on s'en fout de la flèche, mmh. je vois ton instinct frère! Ok, vas-y vas-y Warren. Une passe, une passe, une passe, une passe Sacré équipe ça l'a dit, Il dit attends, <rire> à Ok j'ai promis c'est fini. Avec ce fini. Avec ah c'est ce ah pas okay, fini. Ok Warren, tout le monde est prévenu maintenant. Vas-y. C'est un la tire. Youn on est fini ou pas Ouais je sais pas eu Oh un Mbappé. Il a pas dans la bouteille secouée! du milieu de terrain! Allez! Allez les mecs! Vous allez bien Gaité les hommes! Gaité les hommes! les Il a balayé! C'est pour ça il a balayé! les Il a balayé! De base, T'es au courant qu'il n'y a pas Mbappé dans l'équipe? Oui, oui, oui! Mais genre, c'est l'équivalent de Mbappé sauf qu'il est pas noir! Frère, mais t'as vu mon gardien mon gardien Il avait quoi là L'équipe numéro 1, votre oh ancienne, la Là Tu tires direct. Allume. Alors, ah un pote, c'est ça mon pote Vas-y, vas-y. C'est qui qui a marqué C'est coups pas coincé, c'est un Warren, ça joue Oh merde Ok, bien Et après, on viser sur un vrai jeu. Avec certes, tu lances un son, tu fais C'est De ouf, t'as vu là j'ai joué à ce jeu trois fois dans ma vie. Pourquoi tu Pourquoi tu C'est vous qui criez là Je comme ça, ça c'est ouais. Bien joué. Ok, il essaye de mettre des soins. Ok, Warren okay. qui part. Warren, tu peux rejouer. Ah non, je peux pas rejouer. T'oublies que notre équipe elle s'est battue. Justement, ou... t'aurais pu rejouer. Ça, ça, <rire> Mais qu'est-ce qu'il fait, ce fils de pute C'est pas pro ça Non, c'est pas très Un gros maintenant il gagne une pénalité. Oh Vous dites un gros mot, ça enlève un but. Je sais pas jouer, qu'est-ce que je te dis Viens, on va sur CS là. Mais prenez de CS, je m'en Allez, voilà, encore. T'oublies en Y'a de l'espace ah ouais, okay. Vas-y mon pote, vas-y mon pote, s'il te plaît de marquer Il ah, t'appuie pas plusieurs fois, il t'appuie plusieurs fois, il y a eu le truc qui dit que t'appuie plusieurs fois Ouh Est-ce qu'est-ce Ok, mais moi je corpore vite que lui, j'en ai marre OUAH Tu vois ça c'est du bon mec T'es con de c'est Promesse qui rentre Il l'avait dit, il l'avait dit, il l'avait dit C'est une petite profession du petit Quincy Promesse Il l'avait dit Ça va les mecs Allez moi Bah alors vous allez parler à vos téléphones hein C'est qui prend le sécurité Il serait trop chaud avait, Ok, j'ai pris Zoro C'est Venise qui va devoir DM un oh. personnage... Oh. Enfin, Vas-y, comme Zoro Allez, pioche sur si vous voulez Freezer Freezer, Freezer. <rire> Freezer. <rire> <rire> Tu veux que je fasse quoi Tu veux que je dise que je détruis sa planète ah ouais. C'est quoi ce délire J'écris quoi à la, la meuf En plus elle est belle Quoi là Zoro il dit quoi à une meuf genre il veux dire, mes katanas t'ont trouvé, ils veulent trancher ton cœur. Mais non, mais tu tu, on te conseille des... Ils veulent trancher ton cœur. Ils veulent trancher ton cœur. Ton cœur, ton cœur. On n'a pas de de passe, mec On n'a pas de de passe, Mais tu connais la personne de Zoro Mode passe oublié Ok, il aime personne, il n'a pas de sens de l'orientation Du coup, tu peux faire des blagues là-dessus Il aime bien montrer qu'il est plus fort En fait, prends une personnalité de DZ Elle est en train de répondre Déjà C'est pas Mais gentil de tu sais, le trancher Tu vas aller répondre une autre phrase de 0, ah. tu dis Elle ah, féroce qui n'a pas mordu son adversaire Tu lui dis quoi Que c'est une bête féroce Non, tu lui dis que... Ok, ah, <rire> je lui dis qu'elle est moche féroce. ou pas Je lui dis qu'elle est hideuse Ah ça, la bête féroce, c'est pas sérieux, mec Attends, je vais le faire La bête féroce, c'est toi Ah, Alors, 7 elle aime les ICI Test 1, 2, 1, 2 Il aime les ICI Déjà une bête féroce qui ne puisse pas Non, c'est quoi déjà la Qu phrase Voilà. Ouais, c'est ouais. ouais. ouais. ouais. moi le fan de Wembanyama. Ok, chef. Vas-y, votre numéro à vous C'est ce sera... Le 11. Ah mais tu pas que c'est pas vrai C'est l'Angleterre. Le 11, mettez-vous mettez prêt, mettez-vous prêt. C'est l'Angleterre Non, si c'est l'Angleterre. Non non. C'est c'est l'Angleterre. Non. Nous gros, on a une on a Si on a le 1, on a l'Espagne. Imagine. Ils ont le 9. c'est quoi le 9, ils ont eu le C'est quoi le 9 C'est l'Allemagne. Non, c'est la Chine. Allez c'est parti Je me <rire> maîtrise pas du tout l'appeler Twitter. Là tu vrai. lui dis que tu veux lui mettre des oh, rayons laser ou... là où je pense. Oh, t'as un, un truc de ouf, ouais, ouais, <rire> un problème, t'as vu ma casquette Eh, qu'elle dédicace à Yulu ça. C'est drôle ça. Tu enfin, vois, là moi je suis intelligent, je lui ai dit ça va durer que 5 minutes. Parce que Freezer il y a le même du fait qu'il disait euh, Je vais exploser la tonne d'un en 5 minutes. Ah Moi je suis plus intelligent que lui, il me parle gros, les rayons laser Oh, l'action L'action C'est chaud C'est chaud c'est les deux enfin, arabes dire. qui prennent l'avance, enfin, vas-y ouais, dédicace quelqu'un, dédicace quelqu'un, dédicace quelqu'un. Dédicace, dédicace à de dédicace ma mère qui m'a acheté le jeu le jour de, de, de sa sortie alors que je suis dans la pauvreté. Get sa teinture blonde, c'est pour ça que euh, je suis là. Dédicace à Mark Bébé, les gars. Les Mighty, les ennemis. Ils sont chauds les chinois. T'as vu ça marche pas ils ont beaucoup de militaires. en Mais gros, c'est en train de dire qu'on a une bonne équipe alors que je joue Liverpool. Non, non, mais genre, comparé à l'équipe qui est en Chine, Ajax, c'est Liverpool. T'as vu mon pote T'as vu ça T'as vu les trucs de ouf Et il lui se plaint que il se prendait mal, lui. Non, j'ai rien dit, moi. Je joue pas en Chine, mais. Oh là là, je joue pas en faire. Tu vois, on voit qu'on est en Chine quand tu fais des passes comme ça. Ça, c'est des passes made in China, ça. Il T'as raté la frappe, Clément qui marque la et qui est je viens de perdre un pronostic en plus de perdre un match. t'as des je regarde la j'ai des j'aime pas le jeu. voilà c'est changé d'avis. il a changé d'avis aussi. il n'a pas les mêmes. Euh, attention les mêmes ouais c'est le, le but de le 2-1. a calabé la forte non? non Subhanallah Subhanallah prénom de moi. prénom la puissance. a calabé. attention attention en tout cas je vais en tout cas je vais pour son premier but. qu'est-ce que ouais je joue ouais je dégage. joué reprise. quest penalty penalty penalty. je le mets waouh Oh là là Dire, OK, Dites dans les commentaires s'il y aura but ou pas attention là là c'est pour égaliser. Là. Oh, oh le but le but c'est l'équipe de des rails ils bougeaient. en la bien joué. Vous êtes les mecs vous dédicace les Dédicace à, à ma daronne qui a acheté le jeu le jour de sa sortie. Les Dédicace à ma daronne qui est dans la presse, qui a des problèmes et qui m'a acheté une femme. Vas-y, la Moi je peux prendre le ski ou pas ouais, Vas-y, vas on va gagner. Ouais, oh. moi y je prends le ski. Yoel, t'as quoi à dire C'est pas vrai. <rire> voilà. <rire> voilà Elle joue à fond, Hop là. Ça va passer, ça va passer. C'est ça ou pas Ça ça veut dire y'a y a ça Liverpool qui veut le. Ça veut dire Ah, il a fait déjà un gros mot hein. Ouais, il est vrai. Un gros mot penalty. Ah, il dit un gros mot, on l'oublie pas, ça, pas les mecs. Bien mais placé pour intercepter cette balle. Ah, je t'en parle, je t'en parle. Liverpool qui débarque, Attention. La dernière chose. La dernière occasion. Pourquoi tu attends Oh Voilà la trajectoire. Non, là un génie frère Ça veut dire pute ou pas Ça veut dire pute 2055, le temps est dépassé. Oh la là Il une pénalité! Il a dit pénalité! Il a pénalité! non. Non, non, non, non la fin es du Le match il est fini! La vie de moi! Regarde! C'est c'est pas fini! C'est pas fini! C'est C'est fini! C'est pas fini! C'est pas fini! C'est pas fini! C'est pas fini! pas fini! pas C'est pas fini! pas fini! C'est pas fini! pas fini! J'ai dit pénalisé! Oui ou non? Oui ou non? non? On leur retire un but Moi j'ai le match il est pas fini! Vous avez mais oh, oui, mais ça, ça change pas dedans, y a pas dedans Magnifique action, Bon, T'inquiète Elle dévore Elle dévore <rire> <rire> <rire> ah, ah, je, okay, je Attention. dévore choppe me dévore Elle me dévore Elle me dévore Elle je dévore Elle me dévore Elle Onizuka. <rire> Mais non, pourquoi tu l'as jeté Merci à tous pour les 1700 abonnés déjà, ça nous fait tous plaisir à tous. Non, pas attends, pas. objectif de like. Ah, pas pas trop moi moi j'ai vraiment euh, Objectif de like, vas-y, euh, like. like, ah ouais, on ouais. va dire 100 likes pour une vidéo. 100 likes, c'est beaucoup. Ouais, justement, c'est pour grosse vidéo. Allez, on va dire 100 likes ouais. et on fera d'autres ouais, vidéos. De... Au bout de mes rêves. <rire> t'étais bien en fait. <rire> <rire> bien là-bas, t'étais bien <rire> là-bas, on reste là-bas. portez-vous bien. À la prochaine. C'était Shake, c'est toute la vraie pété. Bisous. Bye.